soit rendu à notre roi Yeshua pour la pendant Mawanae. nous chaque fois que a avons dit que chaque fois que nous avons dit que nous avons nous avons dit nous que nous avons dit que nous la nous nous Ma foi, on chaque mot. Tout ça là, alors que c'est à raison qu'au cas là, ma ça n'a que. Nous avons passé des missions, mais quand on est bas n'aie tout panse à sang, on a mal, on a Et c'est que nous faisons, on groupe les avertis C'est que nous faisons chaque fois, chaque semaine, et les poneys gagner ba par un poney choua. Ben des combos dans la biseau, bissi quand nous sommes allés. côté abino? Église, mon côté, ton dénomination, mon côté, tout club, mon côté, tout l l organisme, mon côté. Toi, côté habite réellement la personne de yeshua Pour toujours croire que Nathan Oyasuka yasuka, nous avons besoin de travailler dans le monde. Il n'a pas besoin de travailler avec des groupes, de déjà mais avec une personne. C'est-à-dire, yo zo ceux qui peuvent être dans nos macambo comprendre nous, comprendre que nous avons besoin d'ayio. Comme ça, partir d'ayio, mon pas super bigisama. C'est ainsi que nous voulons aujourd'hui parler de l'évangélisation. Évangélisation. Évangélisation. Pourquoi faut-il sur l'évangélisation? Parce que c'est un évangélisme toto, évolué depuis un jeune âge dans l'église. Souvent, ils ont dit qu'ils ont évangélisé. Bien sûr, ils ont évangélisé dans le combat Yeshua, mais c'était plus dans le cadre de l'église à l'époque. Église à l'époque. Na entre guillemets. Pourquoi? Puisque l'église est un corps, le temple de Dieu est notre cœur, notre corps. Mais à l'époque, tu as dit que tu as dit que tu as dit tu as dit que tu as dit que tu as que tu tu as dit que tu as dit tu que tu si vous avez des frères, des sœurs, des frères, des frères, des frères, de frères, des frères, de la des ne tu pas gagner par la grâce de Dieu bien sûr, mais la grande partie, une grande majorité, de après mois, lorsqu'ils arrivent quelque part, ils bako a à ou soit la personne qui prêche a ça même pas mutu oyoy, a ça que qui je me rappelle même à l'époque, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen que chaque fois avant que je prédicasse, je me disais, imaginez-vous qu'une a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, et Mais pourtant, et pourtant, pendant mutu, il faut faire Il faut faire des choses. Il faut faire faut Il faut faut Il faut Il faut il n'a pas voulu que Macamusus, oh Il faisait toujours ce qu'on appelle le parallélisme. Donc il y a un texte. mais moi je vous dis, donc il moi je vous dis que il a il a voulu rétablir, n'est-ce pas pour ça, la na katche et lorsque Yeshua est venu, si c'était seulement pour la côté juif, il a seulement un pharisien, un bas n'abas pharisien, n'abas sadducéen après il a continué à donc marche na côté mais pourquoi il a choisi des nouvelles personnes puisqu'il lui a fallu n'est-ce pas imposer et koa sika dit, « c'est ça l'évangélisation batu tout sont des évangélistes. mingi quand on a des prophéties, des familles, a familles, des familles, des familles, ba prophétie, des familles, des familles, ba je ne sais pas ya des familles, des familles, des familles, des familles, a ba So li, le vrai évangéliste, et kou ke non, tu as comme mission, il y a Il y a chaque fois. Batmi y va ba comprendre 5 ministères aux 4 chapitre 4 verset 11. Ezali ba titre Ils Ezali ba titre ba don au Yesu a tina 4 pona, n'est-ce pas ya na esto ba mokili que chaque moutou a salamou salaoun zamba doit tindiya sala et par rapport à autre chose ça dit que, soit ça évangéliste, par rapport à Pasteur, vous êtes par rapport à apôtres, vous par rapport à, je ne sais pas, prophète. Pourquoi? Puisque la Bible a non, a, donné les dons, donc les uns comme les apôtres, comme il a commencé par les apôtres, c'est qu'apôtres est plus grand que évangéliste. Non, ça n'a rien à voir avec la personne. Ce sont des dons. On ne s'embatche pas a message et je vais vous dire que euh, même ceux qui ont battu au bazar comprennent ko, Apôtres ap, donc apôtre, ils ont tous les témoins oculaires, ils ont moni Yeshua, ils <laughs>, Yeshua, a les Yeshua mission claire. Il y a même l'apôtre bah, Pierre, qui bah, a méprisé les bandes de l'apôtre Paul. Pourquoi Puisqu'il a dit que non, il y a un qui était, il y a un Zala qui n'a été, mais il y a qui n'a été. C'est pour dire que non, un apôtre, il a envoyé. Donc, euh, comment dire, direct, il y a Yeshua, c'est-à-dire, comme il y une mission, il y a un peu de à ça. Mais qu'est-ce que Yeshua dit par rapport à l'évangélisation? tout y a un il y a puisque beaucoup, il y a un un on n'a pas besoin de battre, on a besoin de œuvrer en Zambé. Et, Salema, et Zambé, ça, les cest qu'il y a bah par rapport à l'art. Et non par rapport à la veste, par rapport à la ça cest bah, euh, euh, à mon artiste appartient à l'art. Ceux qui sont des chanteurs, donc musicien, avant il faut musique. Ceux qui des peintres, avant il faut que je fasse c'est ainsi que tu parlais sur les dessinateurs, les peintres, les musiciens, les artistes. Pourquoi Parce que tu as une œuvre. Mais tu ne peux pas te dire qu'ils apôtres, évangélistes, prophètes, docteurs. Mais tu pas, te dire qu'osa apôtre ne évangéliste pas, livre je, je je sais pas, prophète, il il Mais, il ne ne pas, tu fais l'œuvre de Dieu, mais avec, euh, avec euh, euh, but, mon combo est lucratif. Tu fais l donc, tu fais l'œuvre de, de Dieu avec euh, esprit et activisme. Activisme. C'est pourquoi je dis, beaucoup ne font pas l'œuvre de Dieu, mais beaucoup font l'activité de choses de Dieu. Pourquoi Puisqu'il a un but à poursuivre, un but terrestre. C'est pourquoi vous verrez, Baptiste Nabango, il a un but qui quoi attirer attention et tout. Mais est-ce que ce que, que ces gens-là font, ils ont vraiment évangélisation Quand je parle de, de, donc de, de, de ces gens, je te parle à toi aussi, mon frère, ma soeur. Est-ce que tant moi soi-disant, sauvé, oui. Mais est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends qu'on a une mission à accomplir dans la Oyo? Comment faire maintenant pour que tu es en train d'accomplir ta mission? Puisque moi, je ne crois pas qu'une personne peut naître comme ça, sans raison, sans but. Non. Si Dieu t'avait créé comme ça, sans raison, sans but, ou bien peut-être faire après après après deux ans après deux mois après un jour ou bien au coup tu un peu carte libre mais tant que au bout mis déjà c'est que Dieu a un plan pour toi oh le plan de Dieu ça ne ça ça ça, ça doit correspondre avec c'est que lui aussi et le Kondzambi pas Lingi c'est pourquoi vous verrez que Batmussusu au commencement a souffrir le col le col à Nyama pourquoi puisque il n'est pas Conscient que nous ait pas but quelconque. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? est-ce que suis-je en train n'est-ce pas d'accomplir ou bien de jouer mon rôle Est -ce que tu question, la réponse, c'est quelque part tu dois chercher la réponse. Et comme je suis en train de parler de l'évangélisation, un message au D'abord que que le -baka, évangélisation, dit, du fait qu'il y a quoi évangéliser, bien quoi annoncer, je vais dire plutôt. Donc un évangile, c'est-à-dire un évangile ça lit, quoi, la bonne nouvelle. C'est-à-dire évangélisation, évangélisation plutôt, il et a du fait qu'il y a quoi annoncer évangile. Et du fait qu'on quoi l'évangile, moi évangile, il n'y a bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Et beaucoup de gens aujourd'hui, lorsqu'ils parlent de bonne nouvelle, « Mabala, Misala, pour la c'est ça la bonne nouvelle. » Or, cette bonne nouvelle, nous voulons en parler de la bonne nouvelle de quoi Du royaume du royaume, la bonne nouvelle du royaume, et cette bonne nouvelle, euh, nous l'avons reçue auprès des apôtres, c'est-à-dire auprès des disciples de Yeshua, c'est pourquoi je répète, je le dis encore une fois, normalement à notre temps ici, bisognons sont tous les disciples, et peu importe tu peux avoir un don pastoral, un don prophétique un don c'est pas euh, apostolique un don il y a qu'à décrypter il y a qu'à décrypter plutôt ou bien enseigner tout ça mais tu restes un disciple tu n'es pas au fait euh, au-dessus des, euh, des autres pourquoi puisque papa Kaka osan titre non c'est pourquoi je vous dis moi normalement moi Nzambe nionso Si ko ba la Nzambe ba Dieu va euh, le euh, donc, euh, euh, dire, lui remplir lui remplir d'une donc, euh, donc, onction lui remplir d'une euh, comment dire d'une responsabilité nous avons que nous avons responsabiliser ce qui nous avons responsabiliser yo a don na katina yo parce que don un peu na bito partir point barre et non nous pas tout nos combo na yo titre mon nom, c'est pasteur X ou pasteur Y. Ce n'est pas ça. C'est pourquoi, lorsque je prêche, ça paraît un petit. Et ça, il y a un Mais non, écoutez, écoutez. Apôtre Paul Oyo, à côté de Yeshua, dans Zéla, dans Damas. Yeshua a une mission claire et précise. Mais l'apôtre Paul, lorsqu'il parle de lui-même, qu'est-ce qu'il dit souvent il, il donne son nom, moi, Paul. Et puis, il dit que. Donc soit l'esclave du Christ, soit l'apôtre du Christ. Pourquoi L'apôtre, c'est un envoyé, un envoyé du Christ. Ce n'est pas un titre. Ce n'est pas... Et je vois même d'autres gens, il était pasteur depuis 10 ans, 20 ans, et puis après, tout d'un coup, a commis apôtre. Tout d'un quoi comme prophète. Pourquoi Puisque, à ce moment non comme ça, il pasteur, pasteur, il y a mot, ne pas. Il faut un matin comme apôtre, puisque, selon l'entendement, être apôtre, c'est plus grand qu'être pasteur. Ou bien être pasteur, c'est plus grand qu'être évangéliste. Non. Non. Non. Celui qui veut être le, donc, donc, donc, le plus grand doit d'abord quoi, faire quoi S'abaisser. Yeshua l'avait. <rire> les disciples il donc il avait les disciples comment donc les pieds de ses disciples Yeshua Nzambe pas le niveau nini oyo comment dire je na donc asa égal même donc il y a un créateur bien ça il mais il s'est fait n'est-ce pas petit pour exemple et nous voyons aujourd'hui ce n'est pas tout le monde qui fait ça et je ne sais pas ce qui est change, mais à l'époque, quand tu as assemblée, un pasteur entre, rentre dans, dans, dans une salle comme ça, même la Bible a eu, bah so pa, tu pa, ba, protocole. n'a pas été protocole. <rire> Toi tu penses que tu fais l'œuvre de Dieu en, en, en portant la Bible ou bien donc, euh, donc le sac d'un soi-disant pasteur. Wanezali, bah, oh, bah, ben gango, euh, ils veulent prendre la place de Dieu au fait ça à respect comment dire kutu un nzambe avec Dieu tu es même deux fois tu fais des choses toi tu penses que même Dieu puisque Dieu ne te voit pas il faut ça la mais avec ces pasteurs là au moins protocole attitude moko boye, y'a commis qui dit ça tout ça et puis le ces pasteurs là baso rappel au un avantage sur pourquoi puisque baso Miki Mingi alors, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à l'évangélisation? Euh, bah, bah, bah, de la lobby awa. La clé d'abord est Yeshua a bengi apôtre. Tout la Marc chapitre 16. A ce que tu as Marc 16. 15. Beaucoup de temps à nous pour comprendre le contexte. Mais, Marc 16, 15, le lobby. Allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Mais là, c'est quoi la bonne nouvelle? C'est dire à la personne qui te suit, qui me suit maintenant, que malgré ce que tu vois aujourd'hui, il y aura une fin. Malgré euh, la souffrance que tu as aujourd'hui, il y aura une fin. Pourquoi Puisque le rédempteur ou bien Yeshua, lorsqu'il va rentrer dans ta vie, coupé son espoir. Pourquoi Il a dit que « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. » Il, est, il il dit quelque part, donc bon mais ma joug, nangai, ça dit bon mais ma charge nangai, puisque charge n'angai doué léger. Pourquoi? Il ne veut pas que yo, oso, Nangai que tu fasses tes choses avec ta propre force, mais tes propres forces. De fois, lorsque tu, tu travailles, tu penses que c'est par ta force que tu travailles. de fois, lorsque tu veux faire des affaires, tu penses que c'est par ta force, mais par ton intelligence que tu fais ces affaires. Et pourtant, avant de faire quelque chose, tu as besoin, n'est-ce pas, il n'y pas besoin de Quand on dit « kolo en français « seigneur », il dit « le propriétaire ». So que o pesi vinayo so que o bisi o pesa mutu sang mala mo epese ke non deko so qui a patra le no o tikiko ko, ko tambusa vinayo uh, o, o pesi vinayo na maboka yeshua o dimie na kacha bo mo inayo o yambie le kola mo konzi yambie le kola metre na yo yambie le kola mo et c'est comme si na la exemple enoba ke non muto asana kitika ka moko batbaiko ta laye il y a télémia pessi batona ki t'va vendre c'est-à-dire il faut que opé ça place ya monnene na kacha bo mo na yo opé ça yeshua et c'est pourquoi même lorsqu'il dit cherchez d'abord donc le royaume et la justice et toutes tout, toutes ces choses vous seront données par-dessus elle ne combat que non lorsque même nous pensons que nous voulons amasser blog na kacha mais Commençons d'abord par donner nos vies à Christ. Commençons d'abord à donner à donner nos vies à Yeshua pour que n'a retour biso siku to bénéficier n'est-ce pas n'a uh, sécurité n'aie. Sécurité n'aie. Tu peux pas euh, comment dire quand on parle de l'évangélisation on, on voit que tu prêches tu ne prêches pas de Jean de Tersona Kalani n'a ba que n'est bandeli pour battre en église d'Abinou non tu aux côtés à battre baia et pas Yeshua. Je te dis aujourd'hui que même lorsque tu le fais, je te dis aujourd'hui que même lorsque tu le fais, tu une bombe, tu yo, une bombe, yo, as une bombe, tu Parce lorsque tu le fais, ça ne sert à rien, on nous dit, excuse, on nous dit, non, on nous dit, on nous a pas on ne pas Yeshua, on ne pas on ne peut pas on ne a Yeshua, on ne pas on pas on on nous on ne après avoir que beaucoup que Yeshua mis son aé Yeshua a passé ma loupabie, mais il y a un ananias qui ressemble la ponte à yon, mis son e aé kankamama. Alors, ananias peut-être, Yeshua a pas ébissé, mais ke il y a un an de la ponte de Tars. Quand il y a un c'était comme Yeshua avait dit, pourquoi Puisque lui, <laughs> il ne fait pas des choses au hasard, en fait. Il y a un an de la ponte de la ponte de la ponte de la ponte et l'évangélisation ici, je vois que chaque moutou... à ça même, il a trois versets. Trois versets. « Kendeko, la Bible nous dit dans Jean 3,16 3, par exemple, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, afin quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et comme Dieu, comme, comme Dieu n'est-ce pas, nous, nous, nous a donné cette vie éternelle, nous aussi à notre tour... Nous devrions, n'est-ce pas, partager cette vie éternelle que nous avons, nous avons donc reçu donc de la part de notre Seigneur. Il ne faut pas que les que non. Bon, je, je suis sauvé, mais je, je ne sais pas, je ne connais rien, je, je, je, je, je ne sais pas parler. Non, yo bimisa ka que tu as dans ta dans ta bouche, à ta bouche Et puis le reste nous en même temps. Et moi, je vous encourage, que c'est important de comprendre que on ne peut pas Prêcher à quelqu'un, par exemple, comment faire pour atteindre le niveau maximum de la vie, Comment est-ce que tu peux prêcher à quelqu'un Comment est-ce que tu peux prêcher à quelqu'un Comment est subsidiaires à côté Pourquoi Parce que beaucoup viennent avec des messages pour la croire de l'amour, pour la croire de pour la croire de Mais ce que vous avez dit, vous avez dit une encore une fois, je suis en train de dire ces choses. Ce qui vous a déjà pas vers l'avant, vous comprendre ce que vous avez dit, personne ne va comprendre. Nous tous, étant enfants de Dieu, nous devrions, n'est-ce pas, faire quoi évangéliser, c'est-à-dire propager la bonne nouvelle. Il n'y a pas, c'est-à-dire Yeshua je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par, que, que par moi. C'est-à-dire, il faut Allah qui s'abat à Mokine, et ça Bouddha et Ali Mahomet te, et ça ne sais pas Confucius te, et je ne sais pas ce qui Dieu Soleil te, et ça Yeshua, c'est au nom de Yeshua que est de Oh non, nzambe ceux qui y a y a africain t'es non, t'es pas africain asalakate. Yah Yahweh akila mokili, c'est le seul. Yenemta l'nzambe na bon mowi, c'est lui qui vit à l'éternité. La preuve en est que c'est donc tout c'est c'est Dieu fabriquer na baïda bato. Baza baza coexister t'es. Pourquoi? Puisque que baza batu, bati mortel. Bato plutôt batu, ba ba ba ba ba ba mortel. Mais seul Yeshua ne passe pas. Pourquoi Puisque Yeshua est la parole. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a créé ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas. que nous qui est capable de changer la vie d'une personne. qui lui qui est changer de changer le bien même. A le comme ma bé, le mal et le ma lame. Puisqu'il ma le pouvoir de pardonner le péché. Kimbangu n'a pas le pouvoir de pardonner le péché. Mahomet n'a pas le pouvoir de pardonner le péché. Qui encore Personne n'a le pouvoir de pardonner le péché. Ce n'est que Dieu, Yeshua, Yenda Zanzambé, il s'est fait cher, ami comme ça, qui moutou, pour habiter qui ça moutou, puisque Dieu est esprit, pour sauver l'homme, il faut voir le sang. Pourquoi? Puisque c'est par le sang, à partir de Sande, à sa alliance, Nabissot, alliance, oh, ils alliance, perpétuel, Nabissot, pour la tozoa, n'est-ce pas, le pardon de notre péché. Pourquoi? Puisque la mission de l'agneau, c'était qu'Ami pèse en sacrifice pour que nos péchés soient pas réellement pardonné alors puisque pour na azaline zambé d'abord à la moutoute fallait une zambé comme à moutou Po azwa m'akila na kati naye m'akila tant que tanga moutou à zo azwa pardon il ya péché et faut comprendre que tant que j'ai su à coufina croix même l'arrière l'arrière grand-père na yo, azala quitter Azala zala c'est pour dire que non il a préparé un chemin pour toi alors biko wana. Qu'est-ce que tu dois faire avec ça Mais lorsque même il parle ici dans Max 16 que non aller partout donc donc partout le monde, c'est-à-dire qui en face Est-ce que toi toi toi tu crois que batwana ils sont allés partout non, ils n'ont pas eu le temps d'aller partout puisque Bah, misous, bah donc bah, koufaki, misous, donc Bazaki, n'est-ce pas Bah Bah Mais y, a partir À partir un message, il faut se responsabiliser, il faut te responsabiliser. Oh responsabilité dans tant que moi en Zambé, pour au te à en Zambé. Côté à Moutou Pasteur na yo côté à Moutou, n'est-ce pas? c'est pourquoi même la Galate, euh, Galate chapitre 1 verset 8 dit mais quand nous mêmes quand un ange du ciel annoncerait un évangile que celui que donc un, un, un, un autre évangile que celui que nous vous avons donc prêcher qui soit mis donc qui soit anathème pourquoi puisque beaucoup de gens viennent avec des messages qui ne viennent pas de Dieu pourquoi asu livre moi, dire, il y a un pasteur X Y il a avec avec bah, bah, bah, bah, bah, une faute grave spirituelle a commis doctrine à comme a côté à part tout mais mais pourtant et pourtant a dit qu'il est avantageux que je m'en aille afin que l'esprit euh, fasse quoi vous enseigne dans toute vérité ce qui est là un message, c'est un message simple. Si vous avez un message simple, c'est un message simple. C'est un message simple. Abandonne ta vie de pêcheur. Abandonne ta vie d'hypocrisie. Abandonne tes péchés que tu es fait dans les coulisses. Même moi, je suis vais même mon dire je ne vais pas te dire parents je ne vais pas je ne vais que je ne vais pas que je par le Saint-Esprit, tu vas comprendre d'autres choses que tu n'avais jamais compris bien avant. Alors, ceux qui sont baptisés dans la mort de Dieu, tu vas voir que tu vas que un peu de il faut que tu vas voir un peu de Et à vous, qui peut-être aussi, comme moi, je suis en dire, je vais vous dire véhiculer un message à N'zambe par le Il faut fo, chaque fois au je vais vous dire, à je est-ce que nous avons Est-ce que rapproché vers Yeshua? Est-ce que tu as Yeshua? Est-ce que Est-ce que même là où tu travailles les gens savent que tu es, que tu pries, tu que tu es disciple de Christ? Est-ce que même que tu as le pouvoir n'est-ce pas? Il y a une parole la Tanzanie ou bien obi bomba n'est-ce pas? Obabengi identité Moi je vous encourage bande de et ça, qui est l'exhortation, tout le temps, il faut comprendre. nous suis comprendre. si il y a des choses a des a des qu a qui sont des peut-être que la comme d'habitude. Tout le des je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je que je vais vous dire que je vais dire que que je vais dire non, souvent, bon. les messages de Dieu hein, Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse sur ces messages. qui voilà La mission des, des choix était de faire de toutes les nations des disciples. Non, des adhérents, d'un concept, d'un gourou, ni d'un philosophe, mais vraiment faire des disciples. Mm -hmm. Nous, en tant qu'enfants des dieux, nous devons rester disciples et non tous bah, attribuer euh, comme, comme, comme les autres font. Non, être, être un pasteur, aux alarômes, docteur, tout d'un coup, ou de, de comment, comment on les appelle encore, les rivières ou autres, ça n'a pas d'importance. Le plus important, c'est que nous puissions être disciples, des vrais et surtout des prendre de notre maître qui échoue. Amen, mmh. ferme-moi, que Dieu te bénisse pour ces messages, les accords qu'on interpelle, comme, comme à chaque fois, que, que Dieu me fasse grâce, moi, et que Dieu fasse grâce à tous les frères et ceux qui me suivent aussi en ligne que Dieu bénisse tout le monde, que nous avons aidé, que sur, sur ma case un peu de et puisque c'est si le meilleur chemin à suivre, car lui-même, il dit dans sa parole, qu'il est le chemin, il est le chemin, il il la vérité de la vie. Amen, que, amen. Frère. Amen, frère. Qui t'est venu, aussi mon frère. Euh, Jean 12, Jean, Jean, Jean 12, 46, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » C'est aussi une bonne nouvelle pour toi c'est aussi une bonne nouvelle pour toi. ceux qui la lumière, c'est-à-dire aura présence, de Yeshua, tu ne demeureras plus dans les ténèbres. Oh, la conséquence ces ténèbres. si y a des questions des comme la biso, bo bo des bani ba email, téléphone là, puisque on gagne pendant na sera béni et pas en zambé pendant zambé pesanga santé pendant zambé pesanga chimia zamba a besoin on gagne na ça là comme je le fais là c'est à dire je peux parler comme ça mais aussi dans le mais c'est ça l'œuvre que je suis en train de faire na ce que io oso kanga y pe au yambi makambote oso loba tu prends le temps de prier tu prends le temps de mettre ça en pratique tu prends le temps même de d'annoncer à d'autres au moment que pe tu seras aussi béni Puisque lorsque je parle de la bénédiction ici, je ne vois pas l'argent, je vois la santé, je vois la paix, je, je vois la, la joie, je vois euh, euh, euh, euh, euh, comment dire, je vois euh, euh, euh, l'amour la, même, l'amour même. Puisque si tu es enfant de Dieu, c'est-à-dire que tu es né de Dieu, oh, comme Dieu est amour, toi aussi tu seras amour. Tu seras amour. Pas seulement tu auras, mais tu seras ton amour. Que vinayo est comment Vie auxaco tiré partout pour pas qu'ils aient vers le, donc vers le royaume. Vien comme ma vie exemplaire. Avec ça, avec nos zambés à se pele naio. Il y avait un roi pendant ce qui ça. Ézéchias, nakati à Bible. Vi roi na a, à qui malade, il fait qu'à Koufa malosko n'est-ce pas alors le roi qu'est-ce qu'il a fait il a plaidé pour son pour, pour, pour, pour son problème prophète servi même le seigneur nzambe a changé n'est-ce pas parole bon ça va comme esabongo je donne encore 15 ans de vie c'est pour dire que quand tu quand tu œuvres pour Dieu tu es euh, important pour lui à côté qu'au pe na vie na mo kilawa. Pour n'aller n'importe quelqu'un a besoin au servir. Mais ceux qui aux que tu ne sers à rien. Yeah. tu ne à rien <tril> c'est <Christmas> comme un verre ou une donc place ton ton ton melaka mutu mota à co utiliser le soussou il faut que tu sois quelqu'un comment dirais-je et lorsque on nous ambaro utilise un instrument ou nous ambaro façonne pour utiliser pour battre nos souba biki seulement donc nan nan nzela na yo si tu as une bénédiction pour donc pour les gens, pour des gens qui vivent, par rapport à un message, par rapport à un fortifié, par rapport à l'amour, par rapport à la paix, c'est ça l'œuvre de Dieu. Yeshua dira que si vous faites toutes ces choses au petit, imaginez-vous quand Yeshua était sur la terre, il prêchait et les gens venaient. Il prêchait et les gens venaient. Son, son, son ministère était, n'est-ce pas, centré sur la personne, sur l'homme pourquoi? Puisque c'est la mission, donc à elle mon qu'il pour sauver Moutou. Mais toi, comme tu es sauvé, alors pêche à pétan Prêche donc dans le batmususu. Soit tu en euh, a prier dans le prière pour Et toi, qui n'es pas encore sauvé, c'est un roba qui déjà soit soit soit, soit viens au sérieux. Peut-être vidéo ça vie vidéo yasuka ceux so qui ont ça l'attention te alors aucun enfer. Pour la coévitement, qu'est-ce qu qu'il faut faire? il faut donc abandonner la vie aux hommes menés via masou moana nzambe avons besoin aux la paix n'est-ce pas au contraire pose à la lune que Dieu nous bénisse puis tout par sa grâce et que la paix du seigneur yeshua soit avec vous shalom nous allons prier